Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre humble consultante business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais faire euh, cette courte vidéo pour vous montrer comment vous inscrire euh, au programme Cash Forest Group. Déjà, c'est quoi CashForex Group Sachez que CashForex Group, c'est une université américaine qui forme dans euh, le trading du Forex qui est basée au Panama. Donc, ceux qui sont là-bas, vous pouvez aller rendre visite. Hein, ils font du live trading. Donc, euh, CashForex Group a pour produit premier la formation. Maintenant, ils vous offrent un volet investissement donc on parle d'investissement qui va vous permettre n'est-ce pas de mettre vos capitaux et de laisser les traders professionnels trader pour vous pour des résultats formidables Cash Group -for utilise euh, des outils d'intelligence artificielle mélangés à, au professionnalisme des des experts donc vous pouvez imaginer ce que ça donne avec Cash Group vous n'avez pas moins de 5% la semaine de vos gains maintenant euh, Cash forest Group aussi vous paye chaque euh, semaine, c'est-à-dire quoi euh, Vos capitaux sont tradés de lundi à vendredi comme sur le Forex. Le Forex ne travaille pas le week-end, donc le samedi vous recevez vos gains, vous recevez un mail qui vous dit voilà, on vous a versé euh, tel montant. Dans votre compte, l'investissement se fait en Bitcoin, de retrait en Bitcoin. Maintenant les amis, vous trouverez en description de la vidéo, la vidéo de présentation de cash for Health Group. Donc pour ne pas être très long, il fallait bien faire une introduction. Je vais vous montrer comment vous inscrire à cash for Group les amis. Donc quand vous avez le lien d'inscription, vous tombez sur cette page et vous cliquez sur register. Vous pouvez mettre en français, moi je préfère travailler en anglais. On va rapidement créer un compte. Vous voyez ici sponsor au lit l'avenir, c'est bien moi. On va créer, on va créer un compte très rapidement pour vous montrer comment en quelques minutes vous pouvez avoir votre compte sur Cashpresso. Donc first name ici on va mettre euh, c'est le prénom Henriette. Euh, last name c'est le nom. Voilà. Username on va mettre euh, On va mettre ça comme ça non ah, je vais mettre euh, voilà c'est ça username on va mettre ça euh, l'adresse email voilà le mot de passe voilà on clique sur Agree. Si vous avez un VPN, les amis, je vous invite à le désactiver, sinon vous serez bloqué. Aussi, vous voyez ici, on met alerte aux habitants des États-Unis, mais ne vous inquiétez pas, mes chers euh, des amis des United States, il suffit juste de, après l'inscription, quand vous allez mettre les paramètres de votre compte au niveau de pays, les amis, mettez un autre pays, sauf les États-Unis. C'est tout. Et ensuite, on va créer sur Create an account. Connexion, s'il te plaît, mais sois pas. Donc, après l'inscription, vous, vous recevez automatiquement un mail de confirmation. Voilà. Vous voyez, confirmation e-mail send. Pour se rassurer que vous n'êtes pas en robot, on vous envoie un email que vous devez confirmer avec euh, un special link and your password. Donc, vous avez un lien spécial et votre mot de passe qui va vous permettre de vous connecter sur... Euh, qui va vous permettre de vous connecter... À votre compte. Donc, sans plus tarder, on va aller vers notre messagerie pour confirmer l'adresse et avoir accès à notre compte CashForest Group. ok ok donc les amis on va aller euh, nous voici dans notre messagerie et on va cliquer sur euh, voilà le genre de mail que vous recevez avec le lien Voilà, voici, voici le lien voilà donc vous copiez dessus et vous cliquez sur ouvrir tout simplement et vous allez renseigner le mot de passe que vous avez utilisé tout à l'heure avec votre username donc qu'est ce qu'on va faire je vais juste cliquer ici et cliquer sur ouvrir pour confirmer pour confirmer euh, mon adresse email voilà et voilà juste quelques secondes en plus et votre compte, il est déjà créé. Maintenant, les amis, après la création de votre compte, tout ce que vous avez à faire, voilà. Vous voyez, autorise new device. Donc, quand vous vous connectez ainsi, vous voyez, on vous demande d'autoriser euh, le nouvel équipement. Donc, ici, vous allez encore aller dans votre boîte de messagerie, prendre le code. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un message qui vous demande d'autoriser votre équipement. Donc, euh, d'autoriser votre appareil, que ce soit laptop ou téléphone. Vous allez copier le code que vous allez venir coller ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire Donc, allez dans votre mail, vous avez, vous voyez, un nouveau mail qui vous dit euh, « Device Confirmation ». C'est que vous, allez à, vous avez à faire c'est de copier le code. Vous voyez, vous copiez le code là. Vous venez, vous le collez ici. Voilà. Vous le collez. And confirm. Confirm. Voilà. Thank you for securing your account. Ok. Dès que c'est fait, les amis. Bingo. Voilà, votre compte a été créé et on vous demande de choisir un package. Voilà, on vous demande de choisir un package. Ici, quand vous voyez Academy Trading, Academy Plus Trading Pack, c'est juste pour la simple raison que Cash Forest étant d'abord une école de formation, vous donne euh, le pack investissement, mais avec des cours de trading. C'est pourquoi on met Academy Plus Trading Pack. Donc même si vous ne faites pas dans la formation, vous recevez quand même une formation parce que 30% de votre investissement iront pour la formation en trading et 70% autres seront tradés. Donc, euh, Et ici, c'est Academy Pack pour ceux qui veulent uniquement se former. Donc les amis, quand vous êtes sur cette page, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de choisir Academy Plus Trading Pack pour activer votre euh, euh, package. Donc euh, c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. On se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao